On ne peux pas m'est fipant. Mais ne ton comme autorité. Non Ne peux pas la voilà. Qu'on ko tout Je et LB. Non non, autorité, Bon ton Pour policier mais il y a des gens qui ont dormi, qui ont été qui ont été dans le pays. Le code des Aques et des Aïe César, c'est des gens qui ont été la corruption, qui ont mangé l'argent de l'État et qui n'ont pas été élevés ni loués, ni légers. Nous apprenons à gagner des chèques qui bloquent au niveau la, la sayo, de la direction générale de l'ONA et c'est un nouveau responsable qui a mis la pâte sous chaque saillot, qui a été Le code des Aques et des Aïe César, de toutes sortes comme communs qui ont blanchi l'argent de l'État et qui n'ont pas régler un rien information police nationale là pral recevoir plus passer 10 millions de dollars c'est ça yo annonce journée jodia à là et même détail yo fait est tout c'est pral palan pile menti canada li même encore fin bay l'agence ça pral manger nan me peuple ici. et ti mari pa monter ti mari pa yon bal parti l'argent a toujours été nan pays canada organisation invité de avril k la bara pral mauvais li jusqu'au bout n'a frappé red, et nous frapper et puis souke et chiquer politique là encore parce que le monde n'a pas gagné sous nous et c'est nous pour titrer tête nous dans ça nous la. est là moi jean Charles fait qu'on est banque la météo mais en bas pour le peuple là et yo y a là dans le méo et il continue à payer l'argent cher yovle ben mais là monsieur pral gain na paya après la déclaration moi jean Charles fin fait ya dès avril quand vini là tout peuple invité pour prendre la ria dans seul objectif relais en moi compte banque qui fini pour uh, tout pisi peuple haïtien c'est ça moi jean Charles alors, racontez journée ai aujourd'hui à la. Si vous avez des professeurs, ensemble. Nous allons continuer de travailler, rejoindre les familles, sur la travail, fami, 83, ou la communauté de et n'a allons continuer de ensemble toute information dans la nouvelle. Et c'est chaque jour bon dieu avez eu envie de dossier. Il dossier a dossier. dossiers, il y a des dossiers. Il y a des dossiers, il y pays. Il y a des dossiers qui sont dans le mais pas ne veux pas aller. Vous dans le pays là. Negio a touché Tikobio. Negio, pas je ne veux pas Mesdames, messieurs, nous allons rentrer directement en le pays d'Haïti. Dossier, pas briller. On aller direct. Nous allons jouer un juste parce qu'il y a trop de détails. Il y de belles bagailles. Ce plus tarder, nous allons rentrer directement en deux pays d'Haïti, mesdames et messieurs, avec à, Yves. Juste. Yves, juste, dossier sous dossier, en pile moun, qui a parlé dans le micro, et bien, bagaille, comment c'est fait bruit Yves, juste, comment on y est Nous saluons très fort, mon frère. Comment y est Bonsoir, Madame Sarah, qui a suivi à distance. Et bonsoir avec chagrin fidèle, auditeur, auditrice, la police nationale d'Haïti. Dans le département sud a annoncez que yo arrêté Robinson Cazo. Robinson Cazo son présumés chef gang dans okay okay, le département Sud-PIA. Commissaire gouvernement Okaïla, Ronald Richmond, fait qu'on est. paquet Okaï, arrêtez. Robinson Cazo, pas de gensouli, Yonest Minimète, Globe 45. Qui au moins identifié comme série 45 08 Commissaire gouvernement Okaïla, fait qu'on est, Robinson Kazo déjà trouvé dans le commissariat okay, au pour capable de répondre à la question de la justice. Dans la continuité, dans le département du pays, le commissaire gouvernement Okala, CAI, Roman dans la tête collée, avec le commissaire divisionnaire, départemental la police Okala, le commissaire Daniel Comper, arrivez, organisé une série visite, visites dans plusieurs rivières, dans la troisième ville pays. Visite ça, lit entre le cadre pour capable de consulter un ensemble de problèmes qui a posé dans la ria à, à l'égard de Badi Saoult. Dans ce sens ça, le commissaire police au CAILA, Daniel Cooper, a lancé opération zéro tolérance contre tout le monde qui a circulé avec illégal dans au non, c'est ça. La police d'émission pour le plus e ça. Notre grand ville, Okaï, yo, yon façon pour être, dans les mesures, yon capable e e de gérer les problèmes d'insécurité dans Okaï. Et j'en dis là, dernier temps ça yon, qui vient de tourner yon marché noir, qui vient tourner yon casquette chinois, côté que nous a mouru pas si et pas là dans la ville Okaï. Ça pas la nous, en équivoque, deux connaissants qui ont assassiné ma ville là. Comme le commissaire Richmond, l'assemblée, faut tirer Maëtla, et nous devons demander le commissaire là pour resserrer Maëtla. Parce que tout le monde qui a dit, dans l'international là, qui a applaudi travail la et qui a souhaité, lui continuer sous même lancé là. Pardon, le commissaire Richmond n'a pas attaqué la presse, pas attaqué le monde humains, pas attaqué 600 innocents. Depuis tous ces mecs qui ont des armes illégales, des petits mecs qui empêchent le peuple à dormir bien, dans le cas où il y a L'autre information qui domine l'actualité responsable dans le terminal VAE, a annoncez que il y a deux bateaux qui sont chargé en bas, dans le terminal VAE, qui ont un pile cartouche qui entre là-dedans. le tellement entre dans le bateau, c'est la cause, il y a deux personnes qui victimes la balle, qui travaillent en le bateau. Dans ce sens, la responsabilité de malveillant, c'est qu'on est, si toutefois la balle continue à chanter dans la Cité-Soleil, il y a probabilité pour que vous gaz dans le pays, dans le Jouka parce que nous n'avons pas continuer à travailler sur le bateau pour décharger le bateau. La police nationale d'Haïti a annoncé qu'ils ont installé le commissaire principal Alcide Max Vital comme nouveau commissaire police n'a pas tout fait. ont remplacer le poste à A placé, qui passait plusieurs années comme commissaire de police dans le Quadébouquet? Déjà, il a transféré à tous les élus dans la direction départementale de de police pour être capable continuer à faire travailler. C'est le commissaire principal Alcis Max Vital qui menait comme nouveau commissaire police dans le Quadébouquet. L'autre information qui dominait actualité. à ça, nous question insécurité. sécurité. et après en Tellement, jeudi jeudi pour bandit exam dans région métropolitaine. L'autre information qui domine l'actualité, l'ambassade du Canada en Haïti, n'a pas été collée à ministère Finance, à tête collée, à ministère de planification et puis le ministère de justice signer le protocole d'accord pour capable au moins Accompagner la police là. Protocole là comme ça, lui signé sous nos durées de 5 années. Côté que l'a commencé, il commence déjà depuis en 2022, l'a fini en 2027. C'est en total 10 millions de dollars canadiens qui est déjà débloqué. Ça, yomagne à pouver, ne mesure, ils sont capable de mettre la police là sous bonne forme. Dans ce ça, dans ça, ce ça, ça, diplomat de Canada en Haïtiens, la police est capable de refaire plusieurs maisons en dans local locale Il Ils sont capables de voir des nouvelles experts qui peuvent former police police plus toujours. autorité dans le pays du Canada des appareils pour débloquer 10 millions de dollars canadiens de manière pour capable de assez moyens pour faire toute action. Excusez-moi, excusez-moi. E euh, yo excusez-moi monsieur. Yo vous yo pa le des experts. Effectivement, yo di yo pa des experts pour capter au faire cette de la police là parce que nous trouvais que la police là lui manquait professionnel, ni lorsque police a prendre information en dedans, ni lorsque tout est dans la rue souterrain. OK. une question m ta remettre poser. Gouvernement même Experts ça y est. ce que c'est dans 10 millions de dollars que vous allez payer Vous allez le payer pour vous parce que les gens ça y est. Là vous voyez le COB ça yo, vous voyez un expert Chambre hôtel, grand expert sa yo, doit 1250 dollars chaque jour. Cela veut dire manger grand expert sa yo, 10 millions de dollars que vous voyez. Ce hein? sont 10 millions de dollars qui va dépenser dans l'hôtel et dans la machine pour 5 ans ça que nous tendez qui a parlé. Aujourd'hui Canada bail menti. Canada bail menti parce que c'est c'est même comme ça que eux dit ou pour aller voter, ils ont pas dit qu'elle pour aller Haïti non? Depuis c'est pour blanchir l'argent. C'est pour blanchir cob. Si nous tendez que Canada dit pour aller voter expert pour aller déposer yo, mande Canada qui mon qui pa expert ça yo. Na qui côté qui côté comme ça pour aller sortir pour payer expert ça yo. Pour qui Canada? C'est menti Canada bail expert ça yo juste juste pour lui passer chaque semaine mande yo combien man de compagnie qui a touché grand expert ça yo qui est-ce a payé yo c'est comme ça yo pour payer y a y a lavé de pays ya, yo y a tout y a bail mais y a voué pas moun pa pour manger comme comme la, la yo menti a dit pas vieux dollars là dans yo n'a toujours un pied policier sa yo policier sa yo machine policier sa yo n'a toujours et que c'est l'état pour le payer yo c'est l'état taxes pour le faire pour un machine tout ça yo d'io c'est menti pure mensonge qui a bail c'est une façon un en um, nous pour, pour nous Instead, de blanchir l'argent en Haïti. Je dis à nous, pour nous cramper, pour nous dire Canada c'est tout. De toute façon, nous ne pouvons pas un gouvernement nous nous de transition qui pas même se poser là encore pour nous signer un accord avec elle pour 5 ans. Ça va pas Combien de temps Ariel là Est-ce que c'est un Ariel -ce légitime le Non. ou ne pouvons pas signer un accord 5 ans. C'est pour attaquer moi-même, nous Ou est bataille, ça, faut que nous fait Il faut que nous rentrions dans la bataille pour faire la bataille, solide, pour nous bloquer, institution, ça, devons faire y nous solide pour nous stopper. C'est pur mensonge, mensonge, mensonge que le Canada a dans le moment. Sébastien Carrière, c'est pur mensonge. L'ambassadeur du Canada a baillé nous en Haïti. Nous on dit ça, c'est mentir à bas peuple. Vara qui peut aller c'est vara mou qui peut aller comme ça. Yo. Par contre, grand monde là, la. la police Haïti peut jouer dans la la dan. Mais garantie nous. Et c'est peut-être qu'on a battu bataille, bataille contre ça. Yo. Le deux, manifestation. Devant Bill Justin Trudeau, tout ça faut qu'on a dénoncé, yo. Mensonge, mensonge, pur mensonge. La police, non, yo. Qui moun ki kon acheté? Ok, toute copie va prendre. Nous voulons montrer nos côtés, c'est matériau. Il faut juste toute copie va prendre pour la police. Ça, qui moun qui acheté machine pour la police? L'État haïtien qui acheté machine pour la police sous commande. L'État haïtien c'est les des armes pour la police sous commande. L'État haïtien c'est les achetés matériel pour la police. Sous commande. Je que vous dire la boston. Ces questions-là, en plus, toujours me poser. J'ai toujours dit, je veux plusieurs plusieurs millions par Haïti, mais pour autant, pas jamais de monde qui connaît qui côté l'agence a eu passé, qui ça qui règle avec l'agence a au, qui e est, navez qui est, l'agence a allé directement. Est-ce que je dis, en somme de pays international, pendant qu'il y a supporté Ariel Henry, je suis a train créer une possibilité pour faire Ariel Henry une plus riche que je suis riche là. Je dis à ces questions-là, un pile, m'a posé. Parce que 10 millions de dollars qui sont là, a pas de qui du coup C'est mon approche Ariel Henry avec l'équipe de l'Élysée sous pouvoir qui doit manger comme ça. Parce que la police ne peut jamais bénéficier à est vrai. D'ailleurs, où est-ce que peut mon policier à toucher Quelqu'un qui est police ou un policier pour apprendre dans la rue, il n'a pas touché à l'heure. Et je dis chaque fois, Canada, États-Unis, toujours le monde plusieurs millions de dollars à la rue. Mais vous, personne ne va me connaître qui côté millions ça qu'on passé. Exactement. Et nous-mêmes, nous avons dit et nous avons dénoncé l'ambassadeur Sébastien en Haïti. C'est menti sur menti là-bas. Moun sa yo yo ge group yo de jante de beye. Et c'est ça que nous voulons dénoncer. Et nous denoncer d'un beau figu yo la à terre la en Canada. Jodien nous baka quitte, moun kap gré dessous nous encore. Ok, moun sa yo yo palvou en Haïti ya la, qui moun qui pal paye yo? Et pas nous même qui pal paye yo. Et pas avec l'ajan sa yo yo, yo palvou en Haïti ya qui pal paye yo. Et c'est jodien nous kapap rete, après menti sou menti, l'anmen yo encore. Parce que vous avez sont bien et et ils ont dit à et pourtant, ils ont à nous. Parce que nous ne pouvons pas revendiquer. Ce pas ce carrière, pas ta même gain droit. Pour ta parler. Sous-dos, pays d'Haïti. Qui ça, vous dit nous Au moment que le premier kidnapping du président Jovenel Moïse, trois ambassades qui sont supposées rentrer. Côté que vous le installer de président. Ambassade Canada, ambassade des États-Unis, ambassade de la France. Quand le président Jovenel Moïse il pas mourir, Il va pas mort. Ça yo, ça yo dit pour président Jovenel Moïse. Je on cale les yeux nous. Les nous dit nous soulèvement faut qu'il fait là Canada, faut qu'il là France, faut qu'il aux États-Unis. C'est pour nous dire monde ça pas nous mentir encore. C'est pour nous dire pas nous mentir encore. Aujourd'hui moi même moi toujours dit m'a président encore. Nous connaissons grand ancien président qui est impliqué 25 ans en prison. Mais il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable. Bonne ça c'est des corrupteurs. Il faut que nous dénoncer mensonge qui a fait sur nos paysans. faut que nous dénoncer Ce n'est pas c'est mentir là-bas. Pire mensonge. Il y a chita là-bas au Canada, un chita là en Haïti, un jeune régime à la boulasse, un grand hôtel régime à la chita avec eux, d'argent jabdé qui sous nos peupaïsiens. Il n'y a pa rien pas jeune peuple africain. vrai faut que nous disions. Et c'est des de, de dénonciations, ça y même dans le fait Canada, pour nous dire au, au gouvernement du Canada, gardez les gens qu'on mette dans la tête haïtienne, allez réviser, pas ces gens, gardez qui ça y est pour pays. C'est là que nous avons besoin de soulèvement général, jeune des gens, ça y est, c'est parce que n'est pas supposé là au moment où l'autre gouvernement. Il y a des corrupteurs qui sont là en dehors qui nous des choses que nous venons entendre, mais qui ne pas faire le vrai. Réveillez-nous, réveillez-nous. Pire en mensonge mon ça c'est dans gros hôtel oui c'est parce que y a au poste qu'elle pas pas lente OK la l'autre bois la qui est ce qu'appelle c'est même comme ça vous voyez l'autre bois oui les chutes à un pays d'Haïti là sous qui ça nous pense qu'on met le l'autre côté non où grain poisson à manger son quoi? vous me quoi brûle toucher tout do qui est sous d'eau nous effectivement n'a pas connaissance d'informations Pote parole à la police là commissaire divisionnaire Gabriel Desjardins informé à grand public là que bandits qui s'est parti vous bien vite l'homme, envahi, Livie Michel, dans le moment où on a parlé là. Vous envahi, Vivi Michel. Dans la localité qui est les la Localité ça, n'existe l'homme, que c'est plus de tentatives pour aller prendre le monde en de localité. Ça. Grâce à la résistance de la police, il n'y a pas de pour action pareille. Et déjà, finalement, n'existe l'homme. Débarquer dans la localité LEPAM, dans de Michel, ce n'est pas deux camions ce n'est pas deux machines. n'y a pas de mettre du feu là-dedans dans la zone. Grâce à l'intervention, plusieurs blindés, dans la localité LEPAM, Michel est finalement arrivé rétablir l'affaire la paix dans la zone. L'assassinat, commissaire divisionnaire, K.I.D. Rosier, mandé avec nous, Michel, pour garder calme parce que la police décontrôle la situation. La encyclique, le ministère éducation nationale à formation professionnelle, M.D.A., a annoncé que désormais, l'université publique, Barat Simonite, Agonaïve, que tout le monde connaît qui elle est, tu bas, les nouveaux doigts là la Nouveau Nouveaux ça doyen ça chaque c'est d'argent. Jacques C'est nouveau doyen à l'université publique, dans la là, que le ministre de l'éducation nationale là, mettait là. Installé, 13 février 2023, dans tête office national assurance vieillesse, que tout le monde connaît, qui est le ONA, et bien, il est placé dans le poste là. Il y a certains de... James fleury Marc Zabatiss, Marie Maresco de désormais lui bloqué cercle codésif, lui bloqué chef égalité César. Marie Marguerite Bert Maresco, qui se nouvelles directrice Ona, lui fait connaître, lui peut que chef parce que Loucoplézi lui-même, lui fait directeur assistant dans Ona Ezari César lui-même, lui fait se chef service dans Ona. Ça veut dire clairement que James fleury et qui passe comme dernier DG dans ONA, il était venu avec 30 nouveaux chefs de service, il avec 30 nouveaux assistants directeurs. Parmi 30 nouveaux assistants directeurs, dans ONA, nous connaissons et puis Evaï César, qui fait deux journalistes, quatre émissions à travers le pays, il été occupé pour ça. Et bien, le nouvel directeur, lui-même, il est décidé de bloquer chaque négo, il faut remettre mettre l'argent. Quand on saisissement? On ne faut pas camper là. On ne faut pas camper. On ne faut pas camper. Et pas le code. Aïe, aïe, aïe. Le code est ce que vous dites. Le est ce que vous dites. Et pas le code. Moun qui n'est pas même capable de manger, moun personnage. Attends, Louko Désir qui campe là, qui a relé un moué comme ça, qui a passé pour mon monde, qui a mangé comme peuple là, comme ça, le gouvernement? Effectivement, Jacques la Lavosta, c'est Louko Désir ça, avec Tijan, gens qui toujours apprendent, li gens loi, dans l'émission là, et de ne pas reconnaître clairement que qui ça fait, les apprentis, le loi, c'est notre souci pour capable assez pour nous, parce qu'on connaît, il n'y a pas jamais de travail, même yon jour, non, mais pour autant, il y a des chèques qui sorti dans la boîte là, chaque mois, bon GBT. Et du nouvel direct ça lui-même, qui, dans la boîte là, qui sort dans dans la section juridique, boîte là, qui c'est Marie, Marguerite, P.A.S.C.O. Lui-même qui vit, dans la boîte là, sous Premier théorème de l'IFEA, il décide de bloquer ni Cheikh Lukodesi, ni Cheikh Ezaï César, parce qu'elle dit je dis dire, si la bataille contre la corruption en Napéia, il faut que nous nous tracions exactement sur journaliste qui a parlé dans le micro. Pour autant, qui toujours apprend Cheikh Nabo et qui par exemple a le travail, nous jouons de Jéméti. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez li installé 13 février 2023, l'entête ONA, l'entête ONA, oui, ça c'est côté Gengagot, là, tout le monde qui a prêté comme peuple, là. Mesdames, quand saisissement, saisit ce manga, les ben bons ont dit de l'eau. L'ouko des oeufs, oh. de toute façon, depuis on est quoi, filles, forme têtes, l'ouko des oeufs, c'est où elle es est, c'est où est qui a fait le vrai. Oh, regardez, les Aïssés. Mesdames, messieurs, installé depuis 13 février, l'entête ONA, comme nouvelle directrice, ok, ça, c'est Margaret. Mais qui présentement, mesdames et messieurs, à la tête, eh bien, on a... Eh bien, première action qu'elle posait, la on comme quoi, n'exa yo, yo même yo là pour parler, pour revendiquer, pour élamouer, qui gagne l'oeil à Monte yo, ça veut dire, n'exa yo pas honte, maintenant yo pensez que aucun monde pas yo même ka, Et peut-être que tout ça qui passe le d'après, aïe aïe aïe, ça me fâche, ça me frustre, bon petit volé yo. Ça veut dire que... Première action qu'elle posait, Yves juste.. L'il mesdames et messieurs et premier action qu'elle pose, il dit si a parle de corruption et bien faut que corruption commence en dans radio pays d'Haïti côté que moun si a parler que broke corruption faut que ça suspende mesdames messieurs lucodésir isaïe cesa pas toujours loi ça veut dire la tout ça doit tout ça pays pour ça ça veut dire, les gens qui contre le président Jovenel Moïse, les gens qui ont contre le président Jovenel Moïse, les président Jovenel Moïse ont coupé en pile de le pays, hein? ou les gens qui assuré tout petit, tout petit position, yo alors dit que bien mangés dans l'État, et nous, les gens qui là, premier chèque, les premiers chefs, les qui moment, aïe aïe aïe, il juste, est-ce que vous es pensez que vous êtes capable côté qui est lou, côté qui est gauche, dit la radio, maintenant, dit que tu es capable de rouler comme le peuple là, en de pays, là avec les haïtiens. même je ne sais pas si tu as tué, oui. Je ne sais pas si tu oui. Mais des problèmes, on a les gars de Figui, ou est-ce des gens qui fait le vrai en de pays, avec des dictes, là où il y a après les hommes, parce que institution ça, c'est pas institution qui te compte vérifier, Yves Just. C'est des institutions, tout chèque qui a sorti, il faut que vous sorti tant chèque, et puis chèque qui a sorti, sans vérification. Maintenant, et bien, direct ça fait vous et bien, maintenant, s'il y a parlé de corruption, pour y vous la corruption, mais il faut que vous coupez le chèque. Et bien, quand il y a là, Yves Jus, ça ne parle pas dans le pays avec ça, Et c'est tout comme ça, Yves on ne peut pas se poser Oui, Yves Jus. Bon, ça lui, clair. Ce n'est pas tout le monde qui a en boîte à l'État, c'est voler, le monde voler qui vient mettre précision, qui vient mettre correction, et qui vient finir avec ensemble de dérive, ce n'est pas commettre en dans la société là. Oui. dis à Marge, Marguerite Maresco, qui fait une nouvelle directive qu'on a, qui sortit dans le dans la section juridique là, et de lui même, lui montre clairement que, je dis à comme un fond, il y a juste, qui bien placé sous sur ce fil, qui vient de pour la pollution dans la a bossé, tout euh dit ona... no clairement que c'est le corps du malheur, corps du malheur qui est en dedans. Lorsque ONA. a dit que le corps du monde a réduit la factorie, après a fait 7 ans, 8 ans de sous-déploiement de la factorie pour travailler, pour au moins contribuer à l'on mais il n'y a pas de jambe à l'eau, il un dans l'argent attribuer dans ONASA. ça et toujours il y a des groupes de monde en zéro qui prend plaisir l'agence ça a gaboté parce qu'on a son boîte autonome, il a gaboté l'agence ça et bien marguerite bête qui veut mettre cette boîte là lui même lui dit clairement que lui dans la boîte à elle même pour me faire correction il pour mettre un traitement comme nouvelle directive dans la boîte là c'est pour une raison dans Ma gueule de Marseille, c'est très élevé dans boîte-là, il n'y a pas de gens qui Il a contrôlé l'organisme de la boîte-là pour regarder ensemble des dérives, ensemble des conditions, ensemble de l'argent que la boîte-là a perdu chaque mois, elle a fait des Et puis, premier parole, nouvelle directrice à faire, il dit clairement que tout le monde qui dit chèque sorti, il a déplacé un personne pour venir des chèque depuis pas qu'à déplacer en personne pour une belle chèque, quoi, qu'on est que, et on a bloqué chèque là, y'a pas pour mettre mon chèque chèques pour aller on l'autre monde. Eh bien, de M. Sao, qui c'est desi et Zahir César, y'a même, y'a pas qu'à déplacer pour une chercher chèque, parce que trois, en deux mois là, a constaté que, de nexo qui sont micro, qui toujours à de briser, non, so, a dans brisé, non, je dis, y'a, qu'a d'une on a, sans que de le travail. Eh bien, en c'est toi lui-même. J'ai dit tout le pour tout le depuis un et bien, dame ça lui-même, qui est venu à Ils il dit clairement que c'est un chèque-là. Depuis que magasin m'a il a bloqué le chèque correctement. Et c'est pour une raison, ou est-ce que, à prend la il a bloqué le chèque, ni loupon, ni loupon, César, parce que dit, de travail, de corruption et pour autant, Yo même en personne, yo corruption, il faut commencer sur C'est pour raison, Marguerite, de Maresco, décide de bloquer chèque de M. Et juste, maintenant, ne pas être ne Ouais nèg yo semblé souffrant yo de toute façon pour gens bien roulé en Haïti là ou nèg yo côté que qui a sorti cap pour tomber la main yo si n'est pas bataille, bataille di, yo bataille pour il faut que yo tape sous ce faut que tu tape sous ces mamelle bœuf là cela veut dire que la Yves juste nèg qui a sorti dossier corruption et puis corruption il a dormi sous zorie corruption kounya là moun sa yo est-ce que ou jour te doit penser non, qui va parler, Yves Jules. nous, à Par qui jamais passé, que nous, de corruption en deux pays pour nous, faire, nous, parlé, nous, analyse, nous, que, nous, passé, nous, une émission, une émission. Bien, nous, la nous, nous, nous, que pour de qui tout tout lui côté dit clairement que mec ça c'est contre toi tu l'argent de l'état sans que le va jamais à l'aide de gain, à l'aide de micro gain, en deux pays. Et bien, je dis, en, faut que c'est si fini, faut que tout le monde ait des exemples, ex façon pour le monde à comprendre qu'il capable d'y faire, même pratique qu'il a. Et vous, bon, ça fait pratique ça, c'est pratique qu'il a longtemps, et, oui. C'est bon, pratique qu'il a, longtemps. vous le dis, pratique qu'il a longtemps, même là, la police, Bosta, il y a un pire chef qui a sorti dans la police. Yo, je maintenant, il y a qui dans la il y a plusieurs fiches sont pour dans la police, et des là, qui dans qui fait nous en autant, a des qui il a mais, il juste. On n'a pas arrêté juste là seulement. On n'a pas arrêté juste là seulement. Mais, gros lot encore, il y a de pays qui peuvent là, même, sur surprise de l'État et tout. Et nous nous apprenons tout. en y de pays ouais, des pays qui sont peut-être ça n'est pas vraiment rentré. Le mouvement, en y pays parce que qui sont pas clair, Il y a des pays qui sont pas Nous, gagnons tout peu de bichat. Il a touché le coblement l'État. Il y a en train de faire. pas. Nous, on est avec deux ces de Déjà, quand on dit ça lui-même, malgré monsieur, après tout le bagage, il y a tout le monde qui a apprécié monsieur. Monsieur, c'est conseiller en dents par le national. Nous avons touché plus que 300 000 gouttes chaque mois. On est conseiller en dents par le national. la a touché plus que 300 000 gouttes chaque mois. Conseiller, n'a pas de problème, non Mais vous n'avez pas Qui est-ce conseiller Qui est-ce le conseiller Quand on parle de <rire> pas <Pourquoi> président Quand on parle de la part parler, budget parle de parler et là, vous avez dit, mais vous avez parlé de MDP, 4% de millions, vous avez cherché une bonne corruption. On a accepté pour apprendre 300 000 gouttes dans l'État, par mois. Ce que si je gagne, 4 téléphones ont été pour vous, et puis je dis à parler avec le président, pour apprendre comme ça, car qui dit ait gros mal, pour qu'il y ait accès cet État. C'est pour une de judiciaire, je dis en pile n'est qu'à parler, en pile les quatre gros gros de némico en Haïti, moi, que son secteur culturel en Haïti, majorité ne, tout n'a majorité next-o, pas sérieux, ils ont toujours besoin de faire tout fortune sur d'autres pays, pendant que Mass Peuple lui même la coupie dans la misère. Oui, mais c'est. Moi, ça me passe, jamais capable de comprendre ça. Ok, côté. Nous comprenons tout pour qui ça que Tonton Bicha pas j'aime capable de parler de Don des de mauvais actions que Don Kato a fait en deux pays. Ça veut dire chaque monde ça y Nous sommes Tonton Bicha dans le gouvernement, Anne, si Anne, Anne dans le gouvernement. Nous pas voir ça, Anne a fait, disons nous sommes fantôme. Nous sommes Don Kato. Eh mais ça veut dire, film Anne, oh, eh mais tout le monde qui a film Anne, est-il Jolie même? Bon, nous sommes TJ qui devant le président Jomel Moïse. Kap, bon, tu disais même, il est dans deux camps. Tu disais que tu as devant le président Jovenel Moïse, il a même mangé, puis il a même traité le président Jovenel Moïse avec isolant, il a dit non, non, ça c'est manifestation artiste. Mais je dis, nous ne pouvons pas dire que tu disais que tu dire non, ça c'est manifestation artiste, et eh bien, contre la pauvreté et aussi le kidnapping qui est dans pays. Nous ne pouvons pas dire ça. Nous ne pouvons pas dire que tout le monde qui si, a joué Fim Anna, nous ne pouvons pas dire que tout le monde a aussi travaillé pour l'État ici. Parce que nous, la plupart de de des tout a touché comme l'État. Et pendant si que nous par contre, de pays, hein? okay. de enfin pas de ça, nous ne pris dans pays. OK. Ton nom qui soit disant, un conseiller. là. Si conseiller, Parce que l'État. Mais un pour il Non, ça va pas faire. Quand nous est-ce nous comprenons pour qui ça Personne ne va parler dans pays, mesdames messieurs. Il juste, ça veut dire ça prouve clair. Next, yo adéré yo, yo pas capable de revendiquer après qui sa yo ki en de te payan. yo pas paraître vraiment parce que yo même tout yo yo, yo même tout yo sale pour tonton ton bicha qu'on y a là les conseillers miyo capable conseiller, dire à terre mais OK on conseille tout conseillers chez yo ou bien micro yo mesdames messieurs de, pour qui ça ou touché le uh, Président Jovenel n'est pas capable de mourir. Oh! Le Président Jovenel... Regardez, vous voulez tellement rentrer dans l'État pour vous être capable comme Siba, vous êtes obligé de conseiller chaises. Ouais, peut-être que vous conseillez tout tout. Parce que toilettes sont dans... Ou me connaît. Est-ce que nous, pour qui ça, que les gens ne sont pas capable parler des pays? Est-ce que nous, pour qui ça, nous ne sommes pas entendre des artistes? Nous, pour qui ça, nous ne sommes pas entendre des chanteurs? Est-ce que nous comprenons la réalité? On est qui est un comédien, qui peuvent faire en rien, qu'on y ait campé, qu'on y ait ou un dans le gouvernement, non pas des gens un gouvernement, c'est conseiller, Un dans le gouvernement. On ne parle de, on ne parle de chatons, ça. C'est pas seulement, mais qui n'en compte pas, mais qui n'a comme des dinos qui viennent de parler. Il y a des d'arbres qui viennent de parler pour lui. Beaucoup de jeunes gens qui attrouvent, chatons famille, Nous sommes plus de 300 000 bouts de la balaye tout comme conseiller. Sarah, Ellen, Georges, Petit Kenneth George, l'a a touché 300 000 gouttes comme conseiller. Si l'on fait rien, a touché 300 000 gouttes comme conseiller, finaliste Caïboui, malgré l'a cachet l'autre boy aux Etats-Unis, l'alternative PS, jusqu'à ce qu'il ait touché 300 000 gouttes là.